Salut à tous, c'est Mister Momo. bienvenue sur ma chaîne, je vous présenterai des vidéos de mes délires seul ou accompagné, que ce soit en jeu vidéo ou autre. Et si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne.